Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à cette question et c'est une question qu'on m'a posée récemment qui est Sébastien par quoi commencer Est-ce que je commence par l'investissement immobilier ou est-ce que je commence par la sous-location Excellente question à laquelle j'ai répondu bien évidemment mais j'en profite pour faire une petite vidéo, vidéo justement pour clarifier tout ça, voir ensemble les points forts, les points faibles et qu'est-ce que je ferais si j'étais à ta place. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne YouTube tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette, comme ça tu es notifié les prochaines fois je te lis des vidéos sur justement bah, l'investissement locatif tout ce qui est autour de l'immobilier, la sous-location, la conciergerie, Airbnb, on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat business sur cette chaîne YouTube donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant tout de suite c'est parti et avant de commencer je vais t'offrir et eh bien une série de 4 vidéos pour eh bien, te lancer toi aussi dans la sous-location professionnelle immobilière, tu vas découvrir tout ça dans la partie description, tu regardes, tu verras et tu vas recevoir 4 vidéos, 4 formations gratuites que je t'offre dès maintenant donc effectivement bah, la question c'était ça hein, euh, Sébastien, euh, qu'est-ce que tu conseilles alors, première chose c'est déjà analyser sa propre situation personnelle c'est-à-dire est-ce que vous êtes finançable est-ce que vous êtes finançable parce que si vous n'êtes pas finançable, il n'y a même pas de question à se poser, vous faites de la sous-location directe. Qu'est-ce que j'entends par finançable Ça veut dire est-ce que vous êtes capable de lever de l'argent auprès de la banque hein C'est-à-dire est-ce que euh, si vous allez voir l'établissement bancaire, est-ce que votre banquier peut vous donner de l'argent Pour ça, bah, c'est prendre un rendez-vous et voir déjà avec, avec lui eh bien, les, la somme aussi que vous pouvez euh, lever pour faire de l'investissement locatif. Je vais lui expliquer un petit peu votre projet. Et lui demander ce que lui il en pense et ce qu'il serait à même de pourquoi pas vous financer. Pour déjà avoir une tendance de fond. Alors la réponse vous pouvez aussi l'obtenir par vous-même, je vais vous dire. Tout simplement parce que déjà posez-vous la question. Est-ce que vous êtes salarié Oui ou non. Est-ce que vous êtes en CDI Oui ou non. Si vous êtes en CDI, si vous êtes salarié, il y a très forte chance que vous puissiez élever de la dette. Si une des deux réponses est non, ça va être compliqué. Mais vraiment compliqué. Pas impossible mais Compliqué déjà, ça va vous donner une indication sur qu'est-ce que vous faites donc si effectivement vous êtes salarié vous pouvez lever de la dette, et c'était le cas de la, de la personne qui m'a appelé elle était salariée et euh, bah, a priori elle pouvait lever de la dette alors elle n'était pas les voir son banquier, mais a priori elle avait un CDI, un bon poste de cadre, etc donc euh, je pense qu'elle a moyen d'aller dans une banque bah, c'est ce que je lui dis, après il faut se poser d'autres questions quel niveau de risque vous mettez parce que L'investissement immobilier, on ne va pas se mentir, et ça, on ne vous le dira pas dans la chaîne sur, sur YouTube parce que beaucoup de, de, de YouTubeurs vous vendent ça, etc. Je l'entends, il n'y a pas de souci, hein, moi aussi je fais un investissement immobilier. Mais le souci, c'est qu'il y a quand même un risque. C'est-à-dire que vous, vous signez un crédit bancaire, les amis. Vous signez un crédit sur 20-25 ans. Donc là, aujourd'hui, vous faites très certainement de la colocation, de la LCD, de la casque haute durée, etc., etc. avec des techniques de haut rendement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le projet était viable si vous faisiez pas de colocation et si vous faisiez pas de location courte durée Posez-vous cette question-là. Est-ce que le projet serait viable Oui ou non Si effectivement à Calo Lenda le projet était viable, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'était pas le cas, là, il là, y a gros souci. Encore une fois, parce que ça veut dire que votre niveau de risque est très très haut. Ça veut dire que vous avez parié sur des techniques à haut rendement pour gagner de l'argent. Ok mais derrière, eh bien, euh, vous n'avez pas de certitude que sur 20 25 ans, le projet sera toujours tenable. Donc, Pour moi, l'investissement locatif, c'est risqué. Contrairement à la sous-location, où là, le risque est quasi nul. Puisque la sous-location, vous allez louer des appartements. Si à un moment donné, le projet n'est pas viable, il suffit de rompre le contrat et c'est terminé. Et votre remise de départ sera, très, sera faible. Et donc, ça veut dire que... Ça veut dire tout simplement que vous arrêtez et que vous aurez minimisé votre perte. Vous comprenez un petit peu l'impact de la sous-location. Alors, l'inconvénient, par contre, que là c'était l'avantage de la sous-location, maintenant l'inconvénient, c'est que la sous-location ne capitalise pour rien du tout. C'est-à-dire que bah, on fait de la sous-location, on gagne des sous, ça c'est sûr, mais derrière, l'appartement, c'est pas le nôtre. D'accord Quelque part, on enrichit un propriétaire alors qu'on aurait pu s'enrichir seul. Bon, ça c'est un fait. Par contre, effectivement, l'investissement locatif on est propriétaire des murs et donc on s'enrichit sur le long terme. C'est-à-dire que dans 20-25 ans, vous démarrez à 30 ans, à bah 50-55 ans, effectivement, vous êtes propriétaire euh, complet de l'appartement. Donc Ça veut dire que tous les loyers qui vont tomber, c'est net dans la poche, enfin net, avant la fiscalité et les impôts, bien évidemment. L'avantage de la sous-location, ce que je vois aussi, c'est que ça peut vous permettre de tester le marché. Parce qu'effectivement, vous pouvez très bien avoir... Euh, voilà, vous avez regardé des articles sur Internet, sur YouTube, des articles de presse et qu'on vous dit, bah voilà, euh, dans telle ville où je en ce moment, il y a beaucoup d'articles qui paraissent comme ça, les 10 meilleures villes où il faut investir, les 10 meilleures villes où c'est plus rentable, etc., etc. Et donc, vous dites, bah ouais, euh, ça vaut le coup, je le fais. Ouais, mais encore une fois, même problème, on achète, on investit et on investit son 20 ans. Ce que vous pouvez très bien faire, c'est démarrer avec la sous-location. Et puis, bah, tester un petit peu le marché, voir un peu ce que vous êtes capable de faire. Si vous faites du bon chiffre en sous-location, bah, en investissement locatif, ça ne sera que meilleur puisque bah, vous allez faire un crédit bancaire. Donc forcément, vous n'aurez pas l'étape euh, propriétaire-locataire, vous comprenez Donc ça, c'est un autre point fort. Point faible par contre de l'investissement locatif, c'est que généralement, pour faire des bonnes affaires et pour faire en sorte que votre projet soit vraiment un bon projet, il faut faire des travaux, c'est-à-dire qu'on achète bah, moins cher pas très cher, en dessous du prix du marché, on fait des travaux, on rénove tout, derrière le produit il est juste euh, bah voilà, euh, incroyable, et vous êtes soit dans le prix du marché, soit encore un tout petit peu en dessous, et là vous êtes tranquille, parce que là même à la revente, vous revendez, vous n'avez pas perdu d'argent, et en plus de ça, vous avez bah, un bien qui vous appartient, et donc vous allez faire du, forcément du bénéfice à un moment donné, mais ça veut dire des travaux, est-ce que vous êtes capable d'accepter cette charge mentale de faire des travaux alors, vous allez me dire, oui, mais on peut prendre des artisans, on peut prendre des comment, des sociétés spécialisées. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais les travaux, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Il faut pas se mentir. Il y a beaucoup de problèmes. Plus il y a de travaux et plus le bâtiment est vieux, plus il y a de problèmes. Là, je donne un exemple. J'ai un appartement que j'ai fini de rénover. Ça fait un an et demi qu'il est en production. Et là, on s'est aperçu que bah, le toit, en fait, le, Donc, le plafond, s'est euh, frité. On a commencé à gratter et en fait les solives sont complètement pourries parce qu'il y a eu un dégât des eaux il y a plusieurs années de ça, qui a mal été soigné. Et du coup on se retrouve, et donc c'est un dégât non apparent. Quelque part c'est même un vice caché. Euh... Et du coup bah, on se retrouve avec. Je me retrouve avec un appartement où les solives sont à remplacer. <coughs> où les solives sont à remplacer. Donc ça veut dire des frais. Hein. Là je ne sais pas pour combien j'en j'attends le devis du... des artisans. Et donc des frais. Et ça, il faut être capable de l'accepter, il faut être capable de, bah, de vous dire qu'il y aura des aléas comme ça. Et quand on fait des travaux, il y a de la réno, il y a des découvertes. Là, je vois par exemple, je discutais avec l'artisan et il me disait que bah, là, justement, il faisait une rénovation. Et euh, un gros, gros bâtiment, une maison de maître. Et, euh, et bien, en fait, ils se sont aperçus pareil qu'il fallait refaire toutes les, euh, toutes les solides. En fait, tout était pourri. Bah ouais ça peut-être que le propriétaire ne s'était pas rendu compte au moment de l'achat. Et en fait, il y a plein de surprises, c'est ça que je vais vous dire, il y a plein de surprises. Et du coup, est-ce que vous êtes capable, vous, d'accepter tout ça, la charge émotionnelle par rapport à ça, le stress que ça peut provoquer, euh, si après vous voulez minimiser euh, bah, le coût, peut-être qu'il faudra vous-même surveiller les travaux, est-ce que vous aurez du temps à dégager pour ça, etc., etc. Je ne parle pas aussi de tout ce que législation, règlement de copropriété, etc. Puisque qu'on est propriétaire, bah on est propriétaire et donc euh, si à un moment donné il y a un renversement de situation, un changement de règlement de copro ou autre, euh, bah, vous en assumez les conséquences. Vous êtes locataire, vous rompez le bail, si vous faites de la sous-location, vous rompez le bail et c'est plié. Non, moi ce que je peux suggérer, c'est que et après c'est aussi ça la question que j'ai posée à la personne. Tout dépend aussi la vitesse à quelle vitesse vous voulez faire tout ça, mais aussi, qu quels sont vos objectifs Est-ce que c'est vous créer des revenus complémentaires Est-ce que c'est quitter le salariat dans à quel, à quel, à quel horizon Est-ce que c'est dans 1, 2, 3, 5, 10 ans Parce que si ça doit aller vite, ça passera par la sous-location, c'est évident. Parce que l'investissement immobilier, ça demande quand même plusieurs années avant de réellement pouvoir vivre de l'immobilier. Oui, on peut en vivre, mais ça va demander plusieurs années. Et il y aura toujours ce facteur risque quand même. Donc faites super gaffe parce que quand on quitte le salariat, on quitte le salariat. On pourra toujours revenir, mais on n'est plus dans le, dans le rythme en fait. C'est ça que je vais vous dire. On n'est plus dans ce schéma-là et même votre mindset va changer. Et ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez vous créer des revenus complémentaires, vous pouvez lever de la dette. Bah effectivement, l'investissement immobilier me paraît pas mal parce que vous allez pouvoir euh, bah, commencer à peut-être toucher 200, 300 euros sur un sur un premier logement. Vous en ferez peut-être un deuxième l'année suivante et encore 300 euros. On monte à 600. Vous comprenez un petit peu la logique. Par contre, si à un moment donné c'est pour vous remplacer vos revenus ou pour vraiment vraiment doubler vos revenus, vraiment vous créer une vraie source de revenus complémentaires, ou alors pour vivre l'immobilier. Là, moi, je vous suggère de faire les deux. C'est-à-dire qu'avant de quitter votre emploi avant de démissionner, lever un maximum de dettes. Allez chercher tout ce que vous pouvez aller chercher. Allez en banque et levez des appartements. Allez chercher des appartements. 1, 2, faites, faites tout ce que vous pouvez jusqu'à temps qu'on vous dise non partout. Et en parallèle, vous développez la sous-location. Tout simplement parce que en ayant mis en place ces deux stratégies, ce que j'ai mis en place, eh bien, vous allez aller beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que d'un côté, vous constituez le patrimoine et des, des sources de revenus avec l'investissement locatif. Et d'un autre côté, vous avez vos sous-locations qui donnent un gros coup de booster en cash flow. Vous êtes d'accord avec ça Vous allez gagner bah, tout de suite beaucoup plus d'argent. Et les deux mis conjointement bah, font que oui, vous allez pouvoir vivre dans l'immobilier très rapidement. Donc voilà un petit peu comment vous devez raisonner, les questions que vous devez vous poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la, à, la, à la revoir même une deuxième fois parce que si vous suivez bien toutes ces étapes et vous posez bien toutes ces questions, ça devrait vous aider normalement à avancer dans l'immobilier et peu importe finalement votre situation professionnelle, vous comprenez Donc n'hésitez pas à liker, hein. c'est vraiment le moment de lâcher le gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, vous, vous le savez, hein, mais je le dis régulièrement, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. On a terminé, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, moi je continue ma route, ciao ciao